Voilà, pour vous faire voir comment copier une image dans une image. Donc, je vais faire « Ouvrir ». Je vais ouvrir ici mon image favorite, mes roses. Je vais les agrandir. Mon outil de sélection ici est actif, donc il me suffira de prendre le lasso pour faire, par exemple, le tour de cette magnifique rose. Mon but étant d'arriver au point de départ pour fermer ma sélection. Voilà, donc je fais bien précautionneusement le, le tour. J'arrive au départ et là, je lâche ma, mon outil de sélection. Il me suffit de faire un clic droit, copier. En dehors, je me situe en dehors, je fais coller. Et là, ça va créer un calque et je vais pouvoir coller ma rose ailleurs. Si je veux, je peux dupliquer encore, refaire une autre rose, je fais dupliquer. Là, il me suffit de reprendre ceci et je peux faire ça autant de fois que je le voudrais. Une fois que j'ai fini, bah, il est tout simple d'aller dans Fichier, faire enregistrer sous. Si j'enregistre en point PFI, ce sera rouvert dans Photofiltre, mais c'est pas grave, je peux toujours sélectionner mon image pareil. Si je ne veux pas, je la mets en, je sais pas, en PNG ou en JPEG. Voilà, dans Photofiltre. Et elle sera en JPEG ici. Bon, peu importe si je ne gère pas les calques, ça veut dire que je ne pourrai pas refaire des calques, j'aurai juste une image. Et mon image, voilà, il y aura bien, très bien, ce sera parfait. Et je vais la retrouver dans mes fichiers, ici, dans mon ordinateur. Euh, sur le fichier où je l'ai enregistré, voilà.